Et salut à tous, c'est Tips Iron. J'espère que vous avez la pêche parce que moi, ouais. Je suis désolé si j'ai pas trop de voix, mais je suis un peu malade. Bref, aujourd'hui, je vous retrouve pour le clip du dimanche numéro 47, Full Wiz. La semaine dernière, c'était Full Iron, commenté par Wiz, Cette semaine, c'est l'inverse, voilà. Donc, on commence tout de suite. Il est sur grind, début de game. Il va foncer au spot. Et il va nous rentrer un clip absolument insane, first blood. Il balance une grenade frag pour commencer. Il va nous faire une petite double, mais c'est pas terminé. Il nous fait un premier kilo balista. Un deuxième kill. Suivi d'un troisième kill. Un quatrième kill. est toujours pas broke. Insta swap. Encore un kill. Insta swap. Encore un kill. Pour une 8 feed arc-en-ciel. Clip complètement insane. Gros GG à toi, Wiz. Et on passe tout de suite au fail. Il est sur raid à l'XPR cette fois. Et va nous rentrer une magnifique feed broke. Il va faire déjà une collate. Il est broke. Et là, la quad OS. Voilà, 6 feed broke. Désolé pour toi Wiz, en plus t'avais encore un ennemi à gauche. Donc voilà, c'était le clip du dimanche numéro 47, full tips Wiz. J'espère qu'il vous aura plu, laissez-nous un j'aime, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire si ça vous a plu comme d'habitude. Et je vous dis à mardi pour la découverte de l'exo zombie sur AVOC, et à la semaine prochaine pour le prochain CDD. Allez, ciao tout le monde